Mmh. Bonsoir. J'ai un message très important. Ça, c'est pour les jeunes filles. Vous savez, on fait souvent des erreurs. Et le genre d'erreur de qu'on commet, c'est de ne pas apprendre comment se comporter spirituellement avec son avec son dragueur, qui devient ton copain, qui devient ton fiancé, qui devient ton mari, qui devient le père de tes enfants. Quand tu es encore simple ton, c'est un peu simple, qu'est-ce que tu attends? Tu t'attends à ce que l'homme te voit, il flash sur toi, oh, I love you, Et like, oh, I love you too, oh my gosh. Oh, that so nice. Oh my God. Okay, let's get married together. You know what? Let's just have some kids. You know. Now it's not happening like that, girl. La minute où l'homme la flash sur toi, la minute où tu revois la bien, spiritually, c'est comme si y a les problèmes qui commencent. C'est comme si y a y a une, quelque chose là dans l'air. Il dit que la fille, s'il a un nouveau gars. Qu'il y a la faveur. Sa faveur a éclaté devant un nom. Et vous savez que les gens ne sont pas... Les hommes ne sont pas... Tu vas te laver avec le sel, respecter tout ce qu'il faut faire. L'homme n'est pas là-dedans. Oui. Il n'est pas là dedans Ce qui fait que, il y a des choses qui vont zapper. Maintenant, quand la Bible dit que l'homme va quitter son père et sa mère et il va venir être avec toi et vous allez devenir une chair, ça veut dire que tu deviens sa mère. Et la maternité là ne commence pas quand vous êtes marié, ça commence avant. Bonsoir Polo. Sandrine bonsoir. Il y a des hommes que tu rencontres, ils sont manipulés par leur famille. Bien manipulés. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Ah. Et tu, tu dois apprendre les pratiques qui vont te permettre de connaître que l'homme se est dans ma poche. Quand on monte on descend. Eh. parlez ce que vous voulez. On ne peut pas l'envoûter parce qu'il y a les pratiques que les gens font souvent. Genre, on voit un couple bien, la femme est bien là, ou, ou vous êtes marié, vous pensez que quoi Voilà, même les amis, Uriel, c'est ça Même ses amis viennent le dérouter. N'en parlons pas des belles-mères. N'en parlons pas des belles-mères. Elle là, son mari est mort depuis ou l'a quitté depuis elle Elle ne peut pas accepter Elle ne peut pas accepter que l'homme l'a quitté Elle, la mère, et aimé D'acheter les Brésiliennes Quand il a l'argent, il prend la, la moitié Il te met la bonne dans votre foyer Elle ne peut pas accepter Bonsoir Gaël Polo, les gens sont jaloux de toi. Oui, oui. Quand tu commences à chercher l'homme, quand tu dis que, wow, je veux l'homme, je veux me marier. Quand tu trouves l'homme, tes incantations commencent avant que tu ne trouves l'homme. Quand tu trouves l'homme, en faisant maintenant que tu mets que son nom sous ça. Que Polo, tu vas que m'aimer. Oh, Et vous dites bien, la première condition, c'est que c'est sorti de la bouche de Polo, que Polo lui-même voulait au départ. Par que tu vas voir le mari de quelqu'un, ils sont un mari, ils sont mari, ils ont des enfants. Tu dis que je vais gâter le foyer là. C'est bien, Jensel, là, tu peux bien dormir cette nuit. Et il y en a beaucoup parmi vous. Vous avez des maîtresses. Vous avec les maîtresses tous les jours. Spécialisez-vous. Devenez des experts. Devenez les experts. Même si la femme la fait sa part n'importe quoi là-bas ouais. Toi, tu fais aussi ta part. Tu restes, tu n'as plus peur que mon mari va... Non. Tu maîtrises. Vous-même, les femmes, vous savez que depuis la nuit des temps, ça, c'est la plus grande préoccupation des femmes. Tu vois d'abord, ton homme là, qu'il ne se lave pas avec le sel tous les jours. Si tu ne le protèges pas avec tes prières, avec les trucs que tu mets sur lui tout le temps, tu pries, tu fais... Tu crois que qu'est-ce qui va le protéger des Jézabel là-bas de haut? Qu'est-ce qui va le protéger? Tu crois que c'est seulement toi qui connais qu'il est beau? Quand on le voit là, il est fin! Il est moins Comme tu as vu là C'est les mêmes yeux que les autres voient aussi Comme il a décidé de t'arrêter toi oh yeah, Maman oh, Vous êtes beau Tu es belle, il est beau, vous êtes ensemble Il t'aime Il waka Vous commencez les problèmes Ça devient le menu du jour De chaque jour Il y a les petits trucs que tu fais, Il y le lavage là, le don. N'aie pas peur de parler. Tu dis son nom. Tu dis que tu vas m'aimer. Que C'est toi qui a dit que tu vas m'aimer. Allez sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a des petites astuces que je vais partager avec vous. Là, que tu écris son nom là, tu dis que toi là. Tu vas m'aimer oui tu peux aussi mettre une pincée dans le dans l'eau de l'aide de la toilette une ou trois écoutez encore déjà que sa mère a fait un mauvais boulot quand tu quand tu l'as rencontré il avait tellement de lacunes Tellement, c'est toi qui lui as appris comment il faut économiser son argent. C'est toi qui as appris comment il peut se maîtriser, se discipliner. C'est toi qui as appris tout ces truc là Tu as fait ces applications pour qu'il puisse trouver le boulot dans une entreprise. Plein de choses que la mère ne lui a pas montré. Il se débrouillé seul. Maintenant, quand tu arrives dans sa vie, ma chérie, sit down. Sit down, ma chérie sur le vrai travail. Que tu vas rester en midi comme ça, là, ton cœur va penser qu'à moi. Oui. Tu vas attendre faire l'amour tous les jours. On va faire l'amour tous les jours. <rire> Boris Junior, c'est super. Si tu es obsédé par mes vidéos, c'est super. <rire> que tu vas... Ouf. Et quand tu vas faire là, tu vas aimer, ça va te plaire. Tous les jours. Tu vas aimer. 16h tu vas y aller que tu rentres à quelle heure? Sa vitesse de faisance, là va même, ça va augmenter. Les coups de là vont changer de vitesse. Mm -hmm. Oui. Ouais. Vous comprenez, non? C'est dans le célibat que tu apprends ça. Ce pas quand tu es marié. Un jour, il femme je pour qu'elle fasse son lavage. Je vois écrit le papier pour son mari. Et tu t'as que tu junior. c'est pas le nom de son mari. Que tu vas ramper comme un chien derrière moi. Tu vas m'aimer. Tu vas m'épouser. J'ai dit que yes. La messe ne blague pas. Aïe, aïe, aïe. Vous comprenez, non? Vous prenez... Euh... Je vous donner une astuce. Prenez le romarin. Si vous n'en avez pas, quand vous appelez pour commander vos choses, demandez-moi le romarin. Le romarin avec euh, trois coups de girofle. Le coup de girofle qui est la tête, là. Tu mets ton charbon à la maison. Tu brûles les trois coups de girofle, là. Tu mets le romarin dedans. Tu n'as pas besoin de beaucoup de fumée, hein. Tu n'as pas besoin de brûler pendant deux heures de temps. Tu brûles. En voulant, tu prononces le nom de la personne. Que je restaure ton esprit. Et restaure ton esprit. Que tu vas penser à moi. Même si. Et vos, vos maris qui sont alors loin à l'étranger là. Hein? Même si vous avez, fait, vous avez commencé à faire les parties, reprenez les choses. Je dis bien, la base principale, c'est que tu ne partais pas briser un foyer pour venir consulter ta part. Genre, tu le rencontres des frites, L'homme a lancé la procédure de divorce. Je ne sais pas quoi. Genre, tu vois, sa famille, il s'aime. Tu peux pas commencer à dire que oh, oh, oh, oh, tu le poursuis. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Bien sûr, il faut mettre de la gentillesse aussi dedans. Tu sais pas, parce que tu as eu à prier, tu dis que, OK, maintenant si le maltrait, il va tout venir. Non, il y a quand même la base. Bon, sur la chaîne YouTube, je mettrai des, des choses en ce sens-là. Je vais commencer à en mettre un peu. J'ai beaucoup mis la prospérité. Maintenant, je vais mettre un peu ça aussi. Parce que quand tu as l'argent, maintenant, il faut que tu sécurises le gars. Je mets la clé sur son couloir, ça. Il vient, il s'assoit là-bas. Que c'est comme le charme, ma chérie. Si ce n'était pas ton mari. C'est lui qui allait qui te voulait, non? Est-ce que c'est toi qui l'as poussé? Tu l'as forcé. Tu as mis le couteau sur sa gorge. Bon bonne soirée à vous.